Salut ma petite Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps euh, que j'ai pas filmé en face cam, donc ça me fait un petit peu bizarre. Et premier update que vous avez sûrement remarqué, eh bien je suis désormais rousse. Voilà, alors il faut savoir que c'est déjà bien parti, j'ai fait qu'un seul shampoing mais euh, bah, mes cheveux en bas font de la résistance. Vous connaissez les galères de la tata pixie donc il est possible que d'ici ma prochaine vidéo je sois à nouveau blonde. Mais en tout cas j'aime beaucoup le changement et euh, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais c'est une vidéo où on va pas rester très longtemps ici dans ce décor. Puisque je vais vous tourner quelque chose que vous attendez avec grande impatience, ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait longtemps que vous me le réclamez Aujourd'hui on part sur un Racing Tour Disney. Je suis vraiment hyper contente de vous proposer ce contenu et en plus j'ai la chance d'être en collaboration avec la marque Anna Luisa. Plus le temps avance et plus moi de mon côté, j'ai tendance à privilégier des petits bijoux qui sont plus discrets, euh, plus subtils que euh, bah, des grosses euh, créoles Mickey, euh, mais qui sont malgré tout très raffinés et que je peux porter avec pas mal de loup et c'est ce que propose Anna Luisa. Ce sont des bijoux d'une très belle qualité que j'ai tenu à tester euh, bien avant de vous proposer ce contenu sur Youtube et j'ai eu un véritable coup de cœur dessus. Je les ai portés tout l'été, euh, je vais vous présenter du coup les différentes pièces et vous montrer par la suite avec quoi je les associe dans le cadre d'un Disney bound et du coup cette collab a un double discours le premier euh, bah forcément c'est de vous présenter la marque et ses produits puisque bah, je les ai adorés bref, vraiment le coup de cœur, mais aussi et surtout de vous montrer que même si vous n'avez pas des bijoux estampillés Disney pur vous pouvez vous permettre de faire de jolis looks Disney bound si jamais vous avez un coup de cœur comme moi sur les produits vous avez le code Aurore10 qui vous offre 10% sur la commande, et petite information n'oubliez pas de changer la devise pour la mettre en euros ça vous permettra d'économiser les frais de doigt il faut savoir que mon cœur a fondu directement lorsque j'ai vu le packaging et ce que j'ai adoré c'est également les pochettes euh, qui permettent de renfermer les bijoux. Moi, je les ai utilisées tout l'été, du coup, pour les promener à droite à gauche. Donc, il y a quatre pièces que j'ai choisies. La première, c'est ce collier-ci, qui a un soleil qui rappelle quand même sacrément Réponse. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai adoré la chaîne, que j'ai trouvée très fine. En deuxième, on a cette magnifique paire de boucles d'oreilles, euh, que je vous avoue que j'ai très peu eu l'occasion de porter pour l'instant. Mais je l'imaginais pour deux personnages en particulier, dont un que je vous montrerai du coup face à mon dressing. Et je trouve que ça ferait une parfaite petite Esmeralda. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la Pixie Army. Les troisièmes, et c'est vrai que bah j'ai pas gardé le carton parce que bah c'est la paire de boucles d'oreilles que j'ai portées le plus souvent. Euh, et je trouve que ça va pour pas mal de looks, c'est euh, ces petites boucles d'oreilles qui sont absolument trop mignonnes, je suis fan. Et la dernière pièce, et euh, elle s'appelle à juste titre Ariel. C'est cette paire de boucles d'oreilles ici que je trouve absolument parfaite. Bref, donc trêve de blabla euh, sur le packaging de la marque et euh, les pièces que j'ai choisies. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je les ai sorties. Ça vous donnera peut-être des idées de Disney Bound et après, on passe au vif du sujet. Allez, let's go, on a du travail Me revoici donc ici, la Pixie Army, en direct de mon dressing. Et donc, euh, vous avez vu ma tenue tout à l'heure je suis en disney Disneybound d'Ariel, euh, une version un peu pastel d'Ariel, j'avais jamais fait ce style-ci. Bon, ma robe euh, vient de Mallorca, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la couleur. Euh, je porte mes oreilles qui viennent de Disneyland Californie et euh, un petit pin's d'Ariel et aux oreilles. J'ai donc la paire Ariel de chez Ana Luisa, euh, je les trouve vraiment trop trop belles. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et j'aime beaucoup la petite perle, le détail du coquillage. Je trouve que ça apporte vraiment tout le style à la tenue. Je suis dans Disney Bound de mama Audi. si vous avez déjà regardé mes précédents euh, Disney Bound, relooking chez mes potes etc c'est un look que je veux faire depuis hyper longtemps et que j'avais jamais fait euh, c'est un personnage qui est quand même très rarement représenté alors que pourtant il est hyper drôle euh, donc pour ça rien de plus simple du blanc moi j'ai rajouté ma ceinture serpent dorée euh, parce que je trouve que ça fait un rappel assez drôle mais si vous avez un bijou serpent un sac avec un motif serpent bref euh, un motif python même ça peut être super drôle et j'ai également du coup les boucles d'oreilles je trouve qu'elles correspondent assez bien euh, au personnage de Mama Audi comme je vous le disais tout à l'heure je trouve que ça correspond aussi bien euh, à l'univers d'Esmeralda c'est une bonne base pour pas mal de looks et euh, j'ai terminé avec la paire de lunettes de soleil qui est quand même un grand classique de Mama Audi et euh, ça m'éclate et alors pour ceux qui me poseraient la question, le béret que je porte euh, vient de la marque Roses and Torn Ears euh, je les avais acheté sur Instagram il y a un peu plus d'un an et euh, je l'adore, il bouge pas, il est trop mignon. Bref, j'avais pas de turban blanc, donc euh, bah, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais j'aime beaucoup ce style. Alors très clairement, ce look, j'aurais pu attendre d'être blonde pour le faire. Mais euh, ça fait super longtemps euh, que j'avais envie de faire un look réponse. Et euh, ce collier m'inspire totalement le soleil de Corona. Donc. Euh... Corona, coronavirus, désolée, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler à cette blague de très mauvais goût. Pour ce look-ci, j'ai décidé de varier et de changer un petit peu de la tresse traditionnelle qu'on peut faire sur Réponse, en laissant mes cheveux lâchés, mais en mettant un petit détail rose euh, dans mes cheveux. J'ai pas de boucle d'oreille. faut admettre quand même que Réponse, c'est quand même une princesse qui est au pied nu, qui a pas beaucoup de bijoux ni d'accessoires. Donc on a juste le collier ici. On a un t-shirt euh, lacé qui est très ancien avec un petit truc en dessous parce que c'est très décolleté. Le Pins vient de chez Black Wanda. Euh, C'est une collection qui est très ancienne, donc je ne sais pas encore si elle le fait. J'ai choisi de mettre une petite ceinture ici à la taille. Et là, on a une jupe longue. Et j'adore ce look. J'adore <rire> Bon et voici le quatrième look ma pixie army et je pense que je vais rester comme ça pour le reste de la vidéo il s'agit donc d'un look Peter Pan euh, d'ailleurs pour la petite anecdote cette robe c'est la robe que j'aurais dû porter à la Dapper Day du mois de mai dernier pour les 4 ans de la chaîne qu'on n'a pas pu faire à cause du coronavirus mais j'avais eu un énorme coup de cœur dessus, elle vient de chez Naf Naf et je la porte tout le temps donc j'ai choisi de faire un Disney bound de Peter Pan parce que les boucles d'oreilles de chez Anna Luisa me rappellent beaucoup le pays imaginaire pour ma part. Après, il y a plein de personnages qui peuvent être faits, mais je trouve que ça colle bien. Et j'ai décidé de garder le, le fameux collier réponse euh, parce que bah du coup, ça fait un rappel des deux étoiles euh, jusqu'au matin donc du pays imaginaire. Et je trouvais que c'était un joli rappel. Donc pour aller avec ce look, j'ai choisi de mettre mes oreilles de chez Lily Magical Ears. Je les ai depuis hyper longtemps, je les adore, c'est un grand basique. J'ai mis un petit rouge à lèvres rouge, vous avez vu, ça fait un petit rappel de Peter Pan. Euh, donc les fameuses boucles d'oreilles et bijoux de chez Ana Luisa. Et ce pin's de chez Morgan Barret, une tuerie, euh, je l'adore, il est trop bien, il va trop bien avec des petits chemisiers et tout, enfin trop trop chou. À présent, maintenant qu'on a fait euh, le tour de quelques petits Disney bound, je vais vous montrer du coup le contenu de mon armoire, en tout cas de quelques pièces que j'aime beaucoup. Donc il faut savoir que euh, j'ai un dressing de chez Ikea. Euh, que j'ai fait un peu à ma sauce il y a donc 5 portes, il y en a deux qui ne sont pas à moi donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai euh, dans les trois autres portes euh, il y a du Disney un petit peu partout je ne vous le cache pas là par exemple on a du coup euh, tout ce qui peut être chemise, jupe euh, et j'ai mis quelques sacs à main pour vous, pouvoir vous montrer un petit peu des choses que j'aime beaucoup, je pense notamment à cette pièce-ci qui est donc un Donneinburg ça fait extrêmement longtemps que je l'ai donc il est en très mauvais état malheureusement euh, mais c'est mon premier sac Disney en fait euh, que j'avais acheté à une fille qui l'avait eu à Walt Disney World, si ma mémoire est bonne. En fait, pour la petite histoire, j'avais eu un coup de cœur sur une fille qui avait ce sac en sortant d'un franc prix. Je suis avec Ouh après pour savoir d'où il venait et elle était partie donc pas le temps de la rattraper. <rire> et en fait euh, j'ai cherché désespérément ce sac, j'ai fait plein, plein, plein, plein de sites internet euh, pour savoir la marque, d'où est-ce qu'il venait, etc. Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui le vendait euh, d'occasion sur Disney Central Plaza. Donc euh, c'est une relique. Hein. <rire> je sais pas trop comment faire pour le rattraper parce qu'il a un peu mal vieilli, je vous avoue, mais euh, je l'aime d'amour ce sac. Et c'est assez marrant puisque euh, de façon globale, moi en termes de sac Disney, j'ai surtout des sacs à dos parce que je trouve ça plus pratique à disneyland paris euh, et puis j'aime pas trop les sacs à main donc j'en ai qu'un seul qui vient de la marque Loungefly et que j'adore euh, qui est donc sur le thème euh, bah, des Ville queen il est très compliqué je vous avoue parce que bah il tient pas très très bien au niveau de la fermeture mais après c'est peut-être moi qui ne suis pas très douée et j'ai euh, deux popcorn buckets du coup qui me servent très régulièrement de sac à main dont un des deux que j'ai cassé et je suis dégoûtée on a celui-ci, euh, donc du coup que j'ai trop envie de porter Halloween à Disneyland Paris, il est trop mignon mais c'est celui que j'ai cassé du coup sur le côté. Et le deuxième que je sors un peu à toutes les occasions c'est celui-ci, donc c'est un dembo et il vient de Tokyo Disneyland. Et en fait normalement ce sont des popcorn buckets donc ça sert à recueillir du popcorn, sauf que bah on est beaucoup beaucoup à s'en servir aussi comme sac à main. Mais regardez-moi comme il est mignon Et franchement, franchement on dirait pas comme ça mais ils ont vraiment une bonne contenance. Bon ça peut toujours servir Alors euh, il faut savoir que j'ai également quelques petites jupes Disney euh, Que je mets très très rarement euh, De plus en plus avec les années je les mets de moins en moins souvent euh, Mais il y a quand même quelques pièces que j'adore Et très généralement mes jupes viennent de chez AliExpress euh, Je pense notamment à celle-ci Voilà donc vous la voyez juste là avec le motif de Blanche Neige C'est la dernière en date que j'ai euh, Je la porte pas très souvent parce qu'elle ne va pas avec tout mais je trouve qu'avec un petit haut blanc euh, avec des manches un peu bouffantes et un joli petit headband, que ce soit rouge ou avec des rappels de Blanche-Neige, c'est trop mignon. Je pense que pour la plupart, vous les avez peut-être déjà vus dans de très vieux halls. Euh, on a celle-ci, qui est une reprise d'un tableau de Thomas Kinkad euh, sur le thème de la Belle et la Bête et que je mettais beaucoup avec des petits chemisiers blancs ou roses pâles euh, que je trouve trop mignon. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est celle-là qu'elle est noire et blanche, et en fait c'est Steamboat Willie dessus. Et ça, quand on fait un Disney Bound du personnage, je vous cache pas que c'est plutôt utile. J'aime beaucoup avoir des chemises à carreaux pour rappeler les personnages, euh, je pense notamment par exemple à tout ce qui est Woody, etc. Euh, la grande base, pareil pour Merida, ça peut être vachement sympa d'avoir du motif écossais. Et il y a une chemise que j'aime du plus profond de mon cœur et qu'il faudrait que je recommence à porter parce qu'elle est géniale, et là aussi elle vient d'un site chinois, mais alors ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, donc je ne me souviens plus trop. Euh, il s'agit donc de cette petite chemise, euh, le motif rappelle quand même très fortement euh, ceux de la chambre d'Andy et mon bureau accessoirement. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de pièces. Je suis de moins en moins euh, style t-shirt avec les gros motifs Disney, euh, mais plutôt les, les motifs assez doux comme ça qui rappellent les personnages, euh, j'adore. Bon, pour cet étage-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, on a des pyjamas euh, en pilou-pilou et en bas, du coup, on a des jeans assez classiques. Puisqu'il faut quand même admettre que c'est assez rare euh, que j'ai des pièces assez euh, originales en termes de jeans etc. Euh, j'ai une morphologie euh, où c'est assez rond en bas on va dire. Donc du coup ça fait que j'ai tendance à plutôt m'amuser sur le haut et mettre des choses un peu plus sobres sur le bas. Par contre j'adore les robes et j'en ai euh, toute une panouplie qui sont juste ici. Alors la grande majorité n'est pas du Disney donc euh, pas grand chose à vous montrer vraiment qui vous intéressera je pense. On a par exemple ce type de robe à rayures que j'adore porter d'ailleurs sur la période d'Halloween parce qu'elle me rappelle très fortement Jack Skellington. J'ai d'ailleurs déjà fait un look euh, avec l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Le temps file à une de ses vitesses mais euh, c'est une robe qui est quand même assez classique et assez intemporelle. Pour vous la faire courte c'est vrai que moi en robe Disney j'ai surtout du rouge bizarrement. C'est vrai que c'est une couleur que j'aime du plus profond de mon cœur. donc... L'une robe des robes que je porte le plus, c'est celle-ci, donc c'est une robe Lilo et Stitch. Le motif est le même du coup que celui du film d'animation. J'ai mis très longtemps à trouver vraiment la robe parfaite euh, dans ce sens... Mais celle-ci me plaît beaucoup, en plus elle a des poches et elle vient de chez Hot Topic Et euh, dans un autre style, euh, je l'avais eu chez EMP celle-ci C'est une robe Lilo Stitch cette fois-ci mais vraiment avec des motifs tiki Vous le verrez juste ici, elle est assez longue On a un espèce de petit trou qui fait une silhouette assez jolie Et la robe descend en fait jusqu'en dessous les genoux et moi j'aime bien, ça fait très années 50 et tout donc j'adore Et la troisième euh, que j'ai acquis du coup l'année dernière euh, à Disneyland Californie Et c'est de la marque Cakeworthy la marque Equorsi appartient à Leslie Kay, la créatrice du Disney Bound. Et c'est une robe Mickey euh, avec une forme un peu chemise euh, évasée vers le bas. De toute façon, c'est le genre de robe que j'adore. Et euh, là, on a des petits motifs Mickey. La matière est assez élastique. Et euh, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et la dernière robe que je vais bien évidemment porter à Disneyland Paris euh, dès la semaine prochaine je pense, c'est celle-ci donc sur le thème des méchants Disney. Je pense qu'elle doit être encore en vente cette année sur le parc. C'est une robe qui vient de base des Etats-Unis mais qui est vendue à Disneyland Paris. Elle coûte 129 euros. Moi elle m'a été offerte par le service merchandising de Disneyland Paris euh, suite à la collaboration que nous avions fait ensemble l'année dernière. Et c'est un souvenir que je chéris et j'adore cette robe J'adore la forme. Il faut savoir que vous pouvez aussi la mettre avec un jupon pour un effet un peu plus froufroutant. Euh, mais moi j'aime bien la porter sans, je trouve que ça fait plus moderne. Elle est assez longue, mais pour les looks un peu méchants et tout, elle est canon. Et en plus, regardez, elle a vraiment la couleur parfaite pour incarner genre Evil Queen, Ursula, tout ça, enfin trop bien. Alors je vais vous emmener avec moi ensuite, puisque euh, en fait dans les étages d'en dessous, euh, on a un peu tous mes accessoires. Donc sur le premier étage, on a les bijoux. C'est un rangement Ikea qu'on trouve hyper facilement. Mais moi j'aime bien du coup trier comme ça, je peux retrouver assez facilement mes accessoires. Et en fait, sur l'étage du dessous, on a mes nœuds pour cheveux, mes éventails, parce que je trouve ça très marrant, surtout depuis la vache des princesses. C'est un truc de famille chez moi, on adore les éventails. Donc du coup, comme j'en ai quelques-uns et eh bien je les garde précieusement et la troisième chose et ça ne vous aura forcément pas échappé et eh bien c'est que j'ai une multitude de pins euh, je fais du tri mais c'est vrai que pour moi le pin c'est vraiment un indispensable pour un look disney je trouve que ça va à toutes les occasions et avec tous les looks et que même si on veut pas faire un disney bound on peut en mettre euh, sur des tote bags, sur des vestes en jean euh, sur des poches sur des t-shirts bref il y a plein plein plein d'options et franchement pour moi c'est un indispensable euh, j'ai même plus facilement tendance je pense à porter des pins au quotidien que des bijoux pour vous dire bon en dessous je vous épargne parce que c'est ma longue et fastidieuse collection de pyjama Disney, hein, on va tenter de garder un minimum de dignité au revoir mais sachez qu'il y a plein de Mickey euh, plein de euh, shorts etc euh, principalement du undies et du primark j'achète que là et euh, généralement je vous montre les différents modèles que j'achète euh, sur mes hauls, donc euh, restez connectés. Et enfin, cet espace-ci est vraiment euh, dédié à mes pulls et à mes hauts de façon globale. Donc, on a tout ça avec des pulls assez classiques, si ce n'est ce pull-ci. Enfin, ce gilet plutôt euh, que j'adore, que j'ai quasiment depuis le début de ma chaîne. Euh, J'avais été en collaboration avec une marque chinoise et franchement, il est de super bonne qualité, c'est impressionnant. Il bouge pas euh, au fil des lavages et tout, donc c'est un gilet Jacques Skellington et j'avoue que Halloween et tout, franchement, euh, je le quitte pas. Tous les ans, je le mets et je m'en lasse pas. Il est parfait. Et alors sur tout cet étage-ci, on a que du pull Disney. Vraiment. Euh, j'ai vraiment tenu à trier les deux univers. Puisque euh, bah, autant il y a des fois où j'ai envie de porter des trucs très excentriques, très euh, tête de Mickey partout, etc. Autant euh, j'aime bien aussi avoir des choses très neutres, très classiques. Euh, donc je trouvais que c'était important de dissocier les deux. On a notamment tous mes jerseys ici. Euh, donc j'ai le rose le bleu et bien évidemment parce que ça me suffisait pas et que j'en avais pas assez j'en ai également un bleu jean qui est à laver parce que je le mets tout le temps euh, de Disneyland Resort et bleu marine de la Disney Cruise Line. Je dois reconnaître que je ne le porte jamais celui de la Disney Cruise Line parce que j'aime pas trop. Euh, les, les vêtements foncés déjà parce que ça me ressemble pas aussi parce que j'ai un teint tellement tellement pâle qu'on a l'impression que je suis malade quand je porte du foncé et aussi et surtout parce que bah, Clochette aime bien laisser son ADN sur mes vêtements donc du coup euh, j'évite de porter du foncé en tout cas j'ai hâte de ranger mon, mon placard après je vous dis pas le lit à côté c'est un de ces bordels <rire> ah, je vais m'amuser je pense mon sweat préféré est de loin c'est celui-ci euh, du coup de chez Pixar je le porte tout le temps, je l'aime d'amour, il est trop mignon, il est trop bien, on est tout pilou pilou. Et j'avoue que j'adore euh, ce genre de gilet en fait que, qui vous rappelle un moment important euh, de votre visite dans un parc Disney ou quoi que ce soit. Et c'est un rapport que j'ai avec ce sweatshirt là euh, qui vient de Disney World et que j'avais acheté lors de ma première visite. Et celui-là euh, je pense que je vais mourir avec, clairement. Euh, je l'aime du plus profond de mon cœur. Je trouve qu'il commence un peu à s'abîmer d'ailleurs. Et on a une collection assez similaire à Disneyland Paris, je vous la montrerai d'ailleurs après. Au niveau des t-shirts en dessous, euh, ici ce sont donc des t-shirts assez classiques, euh, assez neutres, mais qui peuvent permettre notamment de faire des Disney Bounds, casser un look avec une pièce un peu trop vol. Mes hauts préférés en ce moment ce sont les hauts à manche ballon, comme celui-ci. C'est un peu difficile de vous montrer hein. Mais euh, vous voyez il est tout blanc avec des manches ballons et vient de chez Stradivarius qui est une boutique que j'adore euh, Ça ça va avec à peu près tous les jupons que vous pouvez mettre, avec toutes les petites jupes, euh, des pantalons taille haute Vous pouvez mettre des pins dessus, enfin bref c'est une base parfaite Et euh, autre petit haut que je vous avais d'ailleurs déjà présenté euh, dans mon dernier haul qui remonte à il y a quelques mois Ça vient de chez, de chez New Look mais je l'ai acheté sur Asos et c'est un haut bleu comme ça euh, et comment vous dire que pour faire Cendrillon, il est juste parfait? Je termine avec le tiroir de tous les t-shirts Disney. <rire> il y en a panoplie, voilà. Donc, ça, c'est vraiment que mes t-shirts à message, etc. Il euh, y a des pièces parmi elles que j'adore. Euh, en tête de liste, ce t-shirt-ci euh, qui remonte à l'été dernier et que j'adore. Je l'avais acheté à Box Lunch, il me semble. On a également ce t-shirt-ci de chez Pampling euh, dont je me suis littéralement jamais lassée. J'aime bien avoir des personnages qui sont peu représentés. Euh, sur mes t-shirts, j'avoue que plus le temps passe et plus je me lasse un peu des t-shirts euh, voilà, à imprimer j'ai plutôt tendance à préférer la broderie ou un message assez discret euh, plutôt que des personnages purs comme ça euh, qui, qui flash et qui pop là on a justement du coup le fameux t-shirt Disneyland Paris euh, qui ressemble à la collection du sweatshirt que je vous montrais tout à l'heure il est trop mignon ce t-shirt, hein, on est d'accord j'aime bien les garder aussi comme souvenir de, de voyages ou d'événements en particulier, euh, certains ont une histoire je pense notamment à celui-ci qu'on avait acheté en même temps avec Xavier et Laetitia Blonde. Il vient de chez Stradivarius, on avait eu un coup de cœur dessus. Euh, bah, Xavier était hyper content d'avoir Blanche-Neige et moi j'avais Cendrillon robe rose. donc bon. Et c'est vrai que bah, Laetitia Blonde, elle adore euh, la Belle au adormant. Et c'est vrai que le fait d'avoir tous les trois le même t-shirt, c'est juste trop mignon quoi. Voilà pour ce tour euh, de mon dressing la Pixie Army J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous serez régalé à découvrir les pièces euh, qui se trouvent dans mon dressing. Il faut savoir que j'ai fait pas mal de place et que je continue à en faire petit à petit. J'essaie d'avoir moins de pièces mais plus qualitatives et qui correspondent plus à mon look de tous les jours. Voilà, plus pastel, plus princesse. Mais avec quand même pas mal d'options pour pouvoir faire plein de personnages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces préférées, si jamais on en a certaines en commun. N'hésitez pas également à me taguer sur les réseaux sociaux s'il y a un vêtement ou une pièce Disney que vous avez envie de me montrer. Je suis hyper curieuse de voir ça. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors, en scène post-générique, Et eh bien, je vais vous demander votre avis à Pixie Army, puisque euh, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo How to Disney Bound avec euh, bah, un personnage Disney. Et j'aimerais votre avis, maintenant que je suis rousse, à votre avis, quel personnage Disney irait le mieux J'ai mes petites idées, j'imagine que Ariel et euh, Anna vont forcément tomber, mais si vous en avez d'autres, eh bien, je suis ouverte à la discussion. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous